Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Bokeh. Nous allons faire la démonstration de la fonctionnalité d'import d'un agenda externe au format Open agenda JSON. Au niveau de l'administration, en tant qu'administrateur bibliothèque, je peux créer un nouvel agenda externe. Ici, en cliquant sur Ajouter un agenda, je donne un libellé. Au niveau de la source, je vais pouvoir choisir Open Agenda. Je choisis si le moissonnage est automatique ou pas, euh, auquel cas je vais pouvoir importer régulièrement. Et si je veux synchroniser en fait les suppressions euh, d'articles d'emboqués par rapport à la suppression d'agenda ou d'événements, dans, euh, dans Open Agenda, je vais cliquer ici sur supprimer les événements orphelins. Ça va pouvoir permettre donc de supprimer les articles d'emboqués par rapport aux événements qui auraient été supprimés dans les agendas. Au niveau de la catégorie racine portail agenda, et si le workflow a été activé, à ce moment-là, j'ai possibilité directement de mettre à valider les articles qui auront été créés. Maintenant, au niveau de l'URL, comment on va faire eh bien, au niveau de l'URL, sur le site Open Agenda, je vais pouvoir chercher le nom de, ma, de mon agenda qui est euh, créé. Par exemple, ici, Métropole Européenne de Lille. Je peux faire une recherche spécifique pour spécifier un, un type d'événement particulier. Donc là, je cherche uniquement les événements pour enfants. Je vais cliquer sur Exporter. Et là, j'ai la possibilité soit d'exporter la dernière recherche, soit de tout exporter. Je n'exporte que la dernière recherche, ici. Euh, je clique sur JSON. Et là, je vais copier... Et coller cette url directement voilà et valider à partir de ce moment là je peux moissonner les, euh, les événements soit en cliquant ici soit en cliquant au niveau de la liste à ce niveau là et si les, le batch a été activé à ce moment là les, les événements se euh, se synchroniseront automatiquement. Donc là, je clique sur « Moissonner ». Et Bokeh va créer autant d'événements que d'événements à créer dans Open Agenda, avec une date, un événement par date. Il crée un, un, un article avec un titre. Le lieu, synchronisé par rapport à à la géolocalisation des lieux dans Open Agenda. Donc, éventuellement, si j'ai des lieux déjà dans, dans Bokeh avec la même localisation, ils vont être automatiquement reliés au même lieu. Ensuite, l'article est déjà créé avec l'image et toutes les informations, les conditions, l'âge, euh, etc., le, le petit descriptif le résumé idem les tags aussi voilà donc j'espère que euh, vous... cette fonctionnalité euh, vous aura plu vous aura intéressé si vous souhaitez paramétrer plus finement euh, les exports des agendas la documentation de open agenda est, est relativement bien faite et vous pouvez la trouver dans le lien qui sera en commentaire de cette, de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne continuation et à bientôt sur la chaîne Bokeh.